Le docteur Désiré Mounanga, candidat à l'élection présidentielle de 2023, face aux hommes et aux femmes des médias, ce mercredi 8 février de l'année en cours. Il s'est agi pour l'homme de Dieu de passer au peigne fin la situation actuelle du pays. Les mots qui minent la société ont été égrenés. Les événements qui secouent notre pays, à savoir les enlèvements, les crimes rituels, les éboulements des terrains, les routes, les chemins de fer, une pluie violente qui s'abat récemment sur Libreville et qui n'arrache principalement que des toits d'école, alors que les bâtiments d'école ne sont pas les édifices les plus mal construits du Gabon. Les hommes et les femmes politiques instables, naviguant entre l'opposition et le pouvoir pour les uns, approchés indéfiniment au pouvoir pour les autres n'étonnent que ceux et celles qui n'ont pas une lecture historique et spirituelle de notre société. Occasion pour ce serviteur de l'éternel d'interpeller les forces de sécurité et de défense sur le rôle qui est le leur et les responsabilités qui leur incombent. Les agents de sécurité et de défense nationale sont le bouclier et le rempart d'une nation. Un peuple n'est fier lorsque sa sécurité est garantie par ses soldats. Mais au Gabon, le peuple et ses soldats vivent en chaîne de faïence. Les soldats n'ont pas compris ou feignent de comprendre qu'ils sont les vrais bergers du pays. Le docteur Désiré Monanga persiste et signe sur la nécessité d'une alternance au sommet de l'État. Toutefois, il rejette l'idée d'une transition et d'une concertation. Depuis plusieurs semaines, une certaine élite tente d'orienter le discours politique en vue de conditionner le peuple à choisir entre la concertation et la transition politique. Les bondocrates remarquent avec tristesse que tous les partis politiques créés par le pouvoir et inféodés au système au pdg sont montonièrement engagés pour ce dialogue. Sans préalable d'une alternance sans le PDG, les bondocrates rejettent l'idée d'une concertation et d'une transition politique. Le candidat à l'élection présidentielle qui dit avoir pour support et bouclier la parole de Dieu se prépare à sa manière pour les échéances à venir.